Comment est né ce, ce, ce nouveau duo euh, après euh, le trio de Merlicht Déjà, il y avait un petit peu envie de changer. Hein, il y a eu cinq opus avec, euh, avec le capitaine Merlicht. On quitté à l'a quitté à la fin de la dernière intrigue en petite forme, on va dire. Voilà. Moi, j'avais envie aussi de lui laisser un petit peu de champ, de l'envoyer au vert euh, et puis de, voilà, de, de retravailler avec d'autres. Alors, j'avais eu l'occasion euh, d'écrire de, de, un texte en chemin dans une collection qui s'appelait « L'embaumeur euh, » et euh, voilà, j'avais déjà goûté à d'autres personnages. J'y avais pris un peu goût, donc euh, c'était l'occasion jamais. D'attaquer avec de nouveaux personnages pour un genre différent aussi. Euh, et un bouquin un petit peu plus musclé, plus envers. Toute la question est de savoir qui est ce, ce gibier. Alors, euh, on, on, dès les premières pages, on est sur une, une chasse à cour. On, on a bien compris qu'une chasse à cour avait lieu à, à Paris et que euh, quelqu'un allait être pris en chasse. Euh, on a tous les ingrédients du thriller. Évidemment, euh, le chasseur se met en place. Mais il y a un autre chasseur qui se met en place, c'est l'enquêteur, hein, qui est en une forme de chasseur, qui lui-même va se mettre à chasser le chasseur, découvrir que la proie est un amour de jeunesse. Et euh, bien évidemment, dans ce triangle, eh bien, chacun va jouer le rôle du gibier. Et bien évidemment, je laisserai aussi le lecteur entrer dans la danse. Le lecteur est le gibier, on peut le dire, on peut le dire. Il est, euh, il est promené dans ce bouquin, il est malmené. Euh, le gibier a, a cette technique, cette stratégie euh, de changer de direction quand il se sent acculé. Euh, comme euh, l'intrigue euh, fait des demi-tours à, à, à 90 degrés, à 180 degrés, on part dans une autre direction. Euh, on donne le change, comme on dit dans les termes de chasse, c'est-à-dire que euh, les chasseurs, tout à coup, ont l'impression de suivre la même proie, alors qu'en fait, ils ont été semés et ont rattrapé un autre gibier. Qui est le gibier à la fin Certainement le lecteur, oui